On est tant à l'heure que ça. ça, ça... 15h01. Oh, bon. Non mais les gars, 15h01, ouais. je suis. Toi, il n'y suis... a pas l'alcool au Garcia. Je suis impressionné. Oh, on a déjà le quoi. timing là, ça va. Ouais, mais... Et... Toi, je vais te gifler si tu filmes près. Hein. Mais j'ai rien fait. Et t'as filmé normalement, les gars. J'ai filmé, filmé normalement. Ouais. Euh, ici, tout le monde est témoin. Dans ce vlog, il n'y aura pas de. <rire> 15 h 01 les amis, on se retrouve à Sugamo Station, là où euh, Ichiba Japan nous a donné rendez-vous pour nous faire visiter un quartier. On fait deux quartiers aujourd'hui, dont un avec le roi Ichiba, ça me fait plaisir. Tu fais de l'attention Laisse passer les gens. Tu veux de l'attention, Yass oui, Non, je disais je bonjour aux gens. Au... T'as bien dormi oh, Franchement, ouais. Tu sais que demain c'est se lève à 8h. Hein. Pourquoi Parce ah, qu'on va à Nico. C'est vrai, on va à Nico. Ah oui, oui, là vous avez préféré la LDC, machin, ouais, mais couillons qu J'ai dormi paisiblement. Je me suis levé, j'ai pas regardé le score. Je suis allé sur mon IPTV, et RMC euh, Sport. Je suis arrivé, 15ème minute 0-0. J'ai raté le premier quart d'été. Ah, ouais, t'es bien, t'es bien. Sans connaître le score. T'es bien le match Franchement pas mal, pas exceptionnel mais pas mal. Pas regardé. Une Franchement Étonne. moi j'ai regardé 45 minutes à la mi-temps c'était terminé. Je lui m'a dit ouais je fais accrocher au 7-Eleven avec moi, je dis euh... Deuxième mi-temps, je me suis éteint. Bonjour messieurs, je suis avec le roi Ichiban. Tev oh m'a là... fait corriger le pseudo, il m'a dit on dit pas Ichiban, on dit Ichiban. Bah excuse-moi, maintenant tu es devenu un vendeur du Japon, il faut bien prononcer les choses. C'est vrai, c'est fini. Osaka, c'est fini, c'est Osaka maintenant. Ah, c'est Osaka Ah bah oui Ichiban Osaka. Ça va, t'as la forme Très bien. Tu, tu nous as amené ici à Sugamo Station. Alors, t'as regardé un petit peu ce que j'étais ici avant ou pas du tout Je n'ai rien regardé. Moi j'ai dit je voulais faire un quartier, on le fera plus tard, je vais faire Shimokitazawa. Déjà pour deux raisons, parce qu'on m'a dit qu'il y avait des fripes et des rues à l'ancienne. Et parce que j'aime bien Regardez Bushi c'est un très bon ami. <rire> et après, quand tu m'as proposé de venir ici, tu m'as dit c'est du vrai Japon, je me suis dit. Alors, j'ai pas dit ça, j'ai dit ça change de ce que vous avez vu. C'est vrai. Et donc, je me suis dit, vas-y, tu sais quoi, je, je suis chaud de me laisser guider. Ça fait combien de temps que ici Ça fait ça 6 ans, ans, là. 6 ans et 11 ans que je voyage. Exceptionnel, exceptionnel. C'est quoi le programme Et ben, bah, on va se balader tranquillement. En fait, là, c'est le quartier des papiers mamie. Donc, sur le papier, ça vend pas du tout du, du rêve, tu vois. Je pense que ça va être éclaté, mais ça serait sympa. Ok, ouais. justement. Vous avez fait beaucoup de trucs animés, J'ai vu ça s'est déguisé aussi pas mal. J'ai vu tout ça. T'as aimé Majibu, ou pas ouais, ouais, <rire> C'était pas mal ouais <rire> Mais là ça va vous changer un petit peu justement, un peu plus tranquille Et c'est bien aussi découvert cette recette là quoi Ça me vend parfaitement Mais ça en Tokyo c'est tellement énorme, en 10 jours j'ai l'impression qu'on a fait 20% de la ville à peu. Ah bien sûr, bien sûr Et puis surtout il y a le Japon qui est énorme aussi, tu Tokyo c'est rien quoi J'ai eu mon arc, quand j'ai su que j'allais venir, j'ai eu mon arc ah. Ça faisait déjà quelques mois, je regardais Tev, dédicace à Tev et à Louis. Je te regardais, toi. J'ai pas regardé euh, le reste, genre Lucas ou même euh, Yanis, du coup. Il s'appelle Yanis euh, Amine, ça Amine, Amine, Amine, Amine, pardon, désolé, Les prénoms rouges. <rire> <rire> et puis sérieusement, j'ai pas euh, regardé tout le monde. Quoique j'ai vu sa vidéo avec Gurky Mais au global, ouais, du coup, je me suis fait un peu une idée. Et ouais, vraiment, je. je... sais Ça veut dire que t'as vraiment regardé juste pour préparer. Avant, t'étais pas spécialement intéressé par le Japon, euh, comme ça, tu vois. En vrai, si, mais ça restait un peu succinct, tu vois. Par enfin. exemple, j'avais fait mon bandeur de Corée quand j'ai su que j'allais en Corée. Ouais. Et... Et tu vois au fur et à mesure on convertit tu vois En fait j'ai ce réflexe quand je sais que je vais aller dans un pays cool de regarder des contenus sur le pays Ouais c'est ça ouais. ça fait un peu euh, Pré guide Moi aussi je fais ça tu sais je vais voir un plus s'il y a des youtubeurs qui sont calés sur la thématique Moi avant de venir j'ai regardé beaucoup de youtubeurs Japon J'en regardais beaucoup avant Popsan il a eu un arc Japon il y a quelques années Je regardais pour le fun et là plus récemment euh, quand, quand j'ai su qu'on allait venir à plusieurs mois J'ai commencé à m'intéresser à tous les youtubeurs euh, Mais sur la thématique un parce que je te jure qu'il m'a déjà parlé de ce quartier Et il fait que dire c'est un quartier nul mais c'est le quartier préféré d'Ichiba bien sûr Genre pour lui c'est juste le seul palmarès de Sugamo, c'est que c'est ton quartier. C'est sous côté comme les trucs de Yass. Ouais. Oh, oh ouais. J'ai pas entendu. Il oui, est, est gentil. C'est sous côté bah, comme tes trucs. Ah, bah bah merci, ah oui, bah. beaucoup. merci beaucoup. <rire> En gros, euh, si on connaît pas trop, si on vient juste comme ça, on sait pas aller dans quelle boutique, tout ça, ça peut être un peu ennuyant, tu vois. Ouais. Mais, euh, mais en fait, quand tu connais bien et tout, c'est vraiment un des meilleurs quartiers. Énervé, ça. Et ça va Bon, je me doute qu'en 6 ans, oui, mais tu parles bien, t'arrives. Pas de soucis, ouais. ça ouais, ouais. T'arrives à lire, tout ça, machin, y a aucun problème Euh, oui, tu sais, je vais pas lire le journal ou quoi, tu vois, mais ça va. Après, t'es obligé hein, quand t'habites ici, en vrai. Euh, sinon, t'es vraiment dans une bulle, tu vois. Je vois. C'est... Tu vas voir que des Français, tu vas ouais, tu vraiment vivre le pays, tu vois. Logique, logique. Ici, sache qu'il y a des gens. Ils ont la carte bleue et le liquide facile. S'il y a une belle boutique, s'il y a des vêtements, un truc propre, ouais. ça tombe bien parce que moi je suis un peu forceur pour ça, tu vois. Donc ouais. je vais essayer de vous faire acheter plein de trucs. Ah ouais et même des trucs de merde, vous allez vous retrouver avec ça dans votre sac. On en reparlera oh après. Oh oh on fera le bilan à la fin de la journée. Bilan à la fin de la journée, combien est-ce qu'on a perdu d'argent chacun ouais, Non, non, ce sera pas cher par contre, ce sera tranquille. On va d'ailleurs justement, on va aller juste là. Y a on, va à truc, gauche on va goûter euh, des petits trucs quand même. Oh là là là là, qu'est-ce que c'est que. Alors, On va tester, là c'est des euh, pâtisseries japonaises. D'accord. C'est pas forcément les gens, je sais qu'ils aiment pas forcément les mochi, les trucs comme ça Ça c'est le, le truc pas mal pour ceux qui connaissent pas justement C'est euh, très accessible, c'est-à-dire même si vous aimez pas en général, ça vous allez aimer Donc il y a plein de goûts différents, il va vous en sortir plein là Prenez un, prenez un Vous mettez, un. Vous mettez dans, dans la petite cour là, coudre ah, de soja Oh, Ah, c'était des glaçons oh, bon, Oui, on dirait que c'était des glaçons En vrai de vrai, ouais, ouais c'est très rafraîchissant oh, En vrai de vrai. vrai, les pâtisseries japonaises c'est pas ouf C'est oh, oh, pas, ouais. pas le truc, du coup, coup tu nous ramènes direct un truc pas ouf quoi Mais non, ça c'est pas mal Oh là, là la, c'est au niveau. T'as bien à la Oh, c'était oh, où J'aime trop faire ça, toi. J'ai vu là, les premières vidéos. Oui. mais comme ça sur le côté, tu sais. Et il fait, ouais, non. Non, c'est ça, si, c'était où C'est un mec de côté. Franchement, c'est un contact. Non, c'est vrai, c'est vrai. Mais non Non, mais non Tu veux qu'on t'appelle Guillaume ou Euh, Guigui. Les gens m'appellent Guigui en général. Guigui, mon gars Guigui. Lui, c'est un mec difficile et c'est un bandeur de Hesse. Mais quoi Mais. Attends, tu me dis ça en cas Joël Ah non Moi, je m'adapte. Tu vois qui Evry. Arrête, ah, il au resto, mais quand on était au fichants, resto au 42e étage, il a dit il être au grec d'Evry frère Parce que j'avais un maillot de foot et la tenue n'était pas appropriée, c'est différent et Moi j'ai juste dit que j'aimais pas le poisson frise ce qui est vrai Mais c'est marrant parce que je vous vois justement dans les dans, dans les vidéos Ouais Comme je dis, vous êtes vraiment, vraiment les néo-bandeurs du Japon parce que <rire> vous goûtez des trucs de, dégueulasses, vraiment des trucs de <rire> merde Et vous êtes là à faire, ah c'est vraiment trop bon Oh hein, bon ah, là Trop là trop bon Mais moi je suis trop satisfait ici Mais c'est bien, tant mieux tu vois, mais ça fait genre, vraiment, vous êtes là, ah au Japon c'est vraiment meilleur, oh c'est un peu abusé sur, des fois sur, non sur les sushis il ouais, y a deux galaxies entre la France ah, et euh, et moi je pense ça oui des en France, ça oui si t'as bien regardé la vidéo il y a quelques truc qui était pas ouf mais qu'on a dit que c'était pas mal euh, en vrai de vrai vous avez bouffé la, la, les trucs de Matsoli donc les trucs de festival ah ouais, ouais, les stands et tout sais, vous, ça c'est connu comme vraiment les trucs euh, tu vois c'est pas la grande gastronomie mais c'est pas, pas fait pour ça pour le truc c'est le contraste le rapport qualité prix tu vois ça coûte pas très cher et c'est pas mauvais tu vois 500 yens c'est combien 3 ,50. 3 ,50. Ouais. En 3,50€ en France, dans une boulangerie, t'as quoi T'as des vrais bons trucs Ouais mais là c'était pas une boulangerie, c'était un... une sorte de festival non, mais bien sûr, je vois 3,50€ c'est peut-être plus d'une Je ça. suis le premier fan de ce genre de trucs, tu vois, ouais. c'est au contraire mais... C'est pas fait pour être euh, dégusté genre, oui, oh oui, c'est oui, incroyable oui, oui. C'est ouais, ouais. le truc. Moi la pomme la violence, de terre, toi. je l'ai en fait, trouvé je suis... énervé hein. Mais c'est bien justement, ouais, c'est un compliment, tu vois, ouais. c'est très cool, ça veut dire, ça se voit, vous profitez à fond bien à, sûr. à devenir ouais. justement, jusqu'à devenir des vrais ouais. bondeurs de Japon. Comment je lui commande en japonais, s'il te plaît Alors, on va dire, euh, donc ça s'appelle Walabi Mochi, d'accord, le Mochi, c'est mmh. un type qui s'appelle Walabi. Donc tu vas dire Mulasaki Imo, mmh. Mulasaki Imo, mmh. c'est la patate douce, Ok. la patate violette vitelotte même, pour être plus précis, c'est celle-là. Euh, tu veux dire Kito Tsu. Oh dessus que Kitotsu c'est pareil. Ok. Donc je donne ce nom là et je voilà. dis. En plus ouais c'est écrit là. Et vas-y, fais-le sans lire. Euh... <rire> T'es un vrai japonais ou pas Ouais ouais ouais. Je suis japonais. <rire> Walla oui. Euh. Ça s'appelle comment déjà Euh. Murasaki. -ime. Murasaki kitotsu et hey, Crash comment les il t'a vraiment bien répondu, c'est comme si genre c'était une vraie commande. T'as vu, il s'est bien courbé <rire> C'est plus toujours un effet <rire> Warabimoshi Murazaki oui. Idachi Kudasai Comment allez-vous Idachi Kudasai C'est un peu dans Naruto Je sais pas Et après je dis quoi Non mais bah après c'est bon, Attends, bon ça ça ouais. sert Ok Mais c'est bien Je suis japonais Ouais, ça se voit Il y, y a une confession de Joël Joël, pourquoi tu t'es couché à 9h Tu te couches toujours à 9h Je sais pas pourquoi, parce que je sais pas... En fait, il fait jour relativement tôt, dès 4h, donc j'ai du mal à dormir. Et ce matin, j'ai demandé aux petits, je dit, est-ce que vous êtes chaud Je vais à 7-Eleven. Je m'achète à manger, vous voulez du baril Personne ne m'a dit oui. Donc, j'ai bu tout seul. J'ai bu tout seul, ma canette. Avec les petits, j'ai regardé la télé. Je lui ai dit, si vous voulez, je vais ramener devant, j'ai acheté ma... J'ai bu mon baril tout seul comme un clochard. On <rire> a même pas calculé. Et tout. Solo ouais es lui était fatigué. De... Ah oui moi j'ai dormi. Il, il était là. assis tranquille. Non mais je voulais t'accompagner frérot mais t'avais une canette de C'était 3 litres de bière. Ouais c'était un truc de bière euh, au... En plus est-ce que t'as vu dans quelles circonstances il a regardé le match Non. Il a mis ton masque de goût. Oh, non. Non. Là, testé après, je vais après, j'ai l'enlever. On est à la rue commerçante avec tes ouais. papiers et donc ouais. c'est euh, quasiment un kilomètre avec plein de petites boutiques, etc. Ma carte SIM française pour la première fois en une semaine et demie en me disant Ouais, je vais recevoir des messages, des appels. Ça fait 10 minutes, hein. donc je me dis Bon, peut-être panne de réseau. Ouais, pff, ouais, ouais. Hey, euh, bah, a... Le centre des notifs, rien <rire> du <de> tout. Rien <rire> du, <rire> du <rire> tout. Vraiment, en une semaine, personne <rire> s'est hey, Même pas un message d'arnaque, je sais ouais, pas quoi, CPF, ouais, voilà. rien voilà. du <rire> tout. C'est une dinguerie, Même pas maman, t'es bien arrivé. Gros, rien, tout, rien, rien, rien ma mère, mon père, mes sœurs, personne, personne, personne Alors juste là, un petit truc un peu rigolo, vous voyez, je vous dis c'est les papiers et ouais. Ils viennent là, et donc en gros, euh, là il y a une statue. Mmh. On nettoie la statue, on frotte là où on a mal, et donc euh, ça permet de faire disparaître la douleur. Donc là, si t'as mal à la tête, tu vas insister sur la tête. Bon, tu vas pas non plus, genre si tu as mal au cou tu vas pas être là comme ça à frotter les couilles. Mais en gros, tu frottes un peu partout et tu penses à là où tu as mal pour faire disparaître la douleur. Alors d'ailleurs, vous avez vu un peu des temples, sanctuaires ou pas trop en On a vu un sac ça seulement. Oui. Ce qui est le plus grand, le, le tapis, je crois. Mais bien euh, sûr. On a pas... Non, mais c'est très bien, c'est sympa. C'est juste qu'en fait, comme on dit temple-sanctuaire, ça veut dire qu'il y a deux concepts différents. Okay. Donc, il y a deux religions en fait qui se mélangent un peu, qui sont. Euh, il y a une sorte de syncrétisme religieux, ça veut dire les deux religions elles sont ensemble et elles se complètent. D'accord. Et, et voilà donc là, bien. par exemple, on est dans un temple. Et là, c'est un petit espace Shinto, tu vois, les tories, ça va partir au sanctuaire. Ok, ok, je vais... Dans un sens, on a un espace Shinto avec un tori. C'est quoi cette anarchie des vélos, là Les mecs, rue piéton, pas piéton, route par route, je comprends rien. Bah ça, c'est très pratique, en vrai. Attends, il y a une mamie que je connais, je vais lui dire bonjour. Oh, ah bon Konnichiwa. tu Quoi wa yasemi, est-ce que Konnichiwa. wakshin. Oh Ewa, ose Oh, c'est ça. Ah c'est un... oui, oui. ah, ah, oui. vraiment ton quartier, mon gars. Okay. Okay. Ah, c'est bon, même bon, oh. Là, il va faire un C'est Ils sont assumés en donc en fait, c'est une mamie qui tient une boutique de thé qu'on va aller voir, mais il y aura son fils à la place. Je vois. Mais donc voilà, vous allez voir, c'est plein de petits quartiers avec des commerçants très gentils, adorables. Et c'est pour ça en que fait, ce quartier, c'est une vraie pépite. Mais si on prend pas la peine d'aller justement dans les boutiques, tout ça, bah on est là, on marche dans une rue commerçante et c'est tout, quoi. Et les des trucs un peu rigolos. Oh, c'est des insectes, là voilà. Oh Joël, on a un client là. J'ai des criquets. Là, il y a la peau de couille de singe. Oula. Pardon Et là, il y a du smegma de tortue. Ah, mais tiens. Tiens. Non, non, là, c'est juste ça, juste ça, juste ça.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 Je sais qu'il y a plein de gens qui sont là, ah, ah, ouais, ouais. n'importe quoi, mais en fait non, c'est très bon. Okay. c'est sucré, ah, ouais. Vas-y, tends la main. Vas-y, Joel, vas-y en premier. Oui. Oh, mais Joël lui, il est trop habitué. Ah, oui, il s'est fait C'est met avant, ça, lui, il connaît. Ah, ah, mmh. C'est bon, hein C'est si bon que ça C'est bon que ça C'est il demande si c'est bon alors. Ah, ça a le goût ah. Est un goût de réglisse. Ça a un goût de réglisse Ouais, mais on devrait. En fait, c'est pas horrible, mais le fait de ça que c'est des insectes. C'est des goût. goût. ah, goût. les goûts, quoi. C'est une les dents, Peut-être ça, c'est pas. Ouais, ouais bah... On, on euh... va s'en <rire> envoyer un <rire> petit. <rire> <rire> une vieille patte. Moi, j'en mange en France. Ouais Non, pourquoi Non, mais c'est pas horrible, mais le fait de que c'est des insectes. Non, mais c'est un goût de réglisse. Alex. <rire> un peu gluant. appétissant. Joël, j'ai un trade pour toi. Ah tu récupères des criquets et moi, moi. rien d'autre. Tout <rire> le monde est en train de lui donner les criquets. À coup <rire> je me sens comme Pumba dans le Roi Lion, je vais dégueuler. Wesh, <rire> ouais, tous d'un coup Oh mon gourmand. C'est moi bon, hein. Non, Du tout, chacal. Yass, t'as goûté ou pas les insectes Ouais, ça le goûterait un peu. Regarde, ça c'est de l'infusion avec des algues. Non, on veux pas, tu me donnes. Hein. C'est salé, j'imagine ou même pas En, en vrai, pas ça va. Bah... Oh. oh la tête de Yass. Oh la tête de Ah là, là c'est fort <rire> de ouf. <Non. rire> en fait, en fait j'ai l'impression que c'est une soupe miso mais puissance 10 000. J'ai l'impression que j'ai pris un, un verre d'eau de la mer. <rire> oh, ça va. C'est bon. bon. Ah oui, go, t'aimes bien Bah, je trouve ça un peu doux. C'est pas mauvais. Moi, je trouve ça vraiment le goût de la soupe miso mais puissance de la soupe miso j'ai deux mots j'ai deux mots dans l'arsenal je peux pas aller bien plus loin son ami nomade qui boit de l'alcool joël joël barilman c'est de l'eau ah c'est l'eau qui rince la bouche voilà rince-toi la bouche avec de l'eau c'est de l'eau qui rince la bouche ah tant ça spéciale l'eau ici J'arrête! pas toi l'accent! pas de sake! Oh, c'est bloqué! C'est du jus! C'est du jus! On a goûté, ouais! Non, c'est du poisson! Oh, ici, on a On sait souvent les trucs avec... on a ça c'est du poisson séché. Ouais! C'est le lait ronge, quoi! Non, ici! Tu veux pas que tu saches que tu Pour tous les barils qui savent se maîtriser! Dis campai Vraiment, là j'ai Campai. Allez, allez! Tout ensemble, en fait, c'est pas comme Tien comme ça, c'est voilà, allez ça te fait rigoler Attends, mais t'as fait quoi là Hein T'as bu ça de une traite Ouais Mais t'as cru, t'étais... Ah mince Ah, c'est pas les alcooliques T'es Aïe ce aïe Donc en fait, tout doucement, et en fait c'est doux, c'est comme le vin, c'est entre 15 et 20 degrés. Cela il est un peu sec. Pourquoi bon, je ben, refais euh, <rire> un cul ça qui a Le mec a raconté. Avis <rire> sur 10 barilman le saké. C'est bon. Mais après moi tu sais, euh, moi mon type d'alcool, c'est l'alcool euh, très sucré, comme la bière à la pêche, hein. C'est quoi C'est miso, miso avec cacahuètes. Miso cacahuète Ouais. Et ça a le goût d'un Snickers. Ouais. Donc voilà, n'hésitez pas, là, pour ouais. le coup, quand on se fait régaler comme ça, faut pas ouais, hésiter. Putain, ouais. il, euh... il a dit du sneakers Hé, hey, Guigui, t'es sûr c'est du sneakers ou c'est du sneakers euh... <rire> Alors, Zach, ça, un peu moins rigolo, petit ça. ressenti. Combien de plats as-tu aimé Alors, le sésame, c'était bon. Ouais. Le poisson séché, c'était bon. Le, le criquet, c'était pas immonde. Et juste, euh, le truc à l'algue. Avec tous mes respects pour ceux qui nous ont bien accueillis à l'instant, Ouais. c'était l'eau du puits. Ouais. Mais pas n'importe lequel de puits, hein. c'est le, euh... le puits du fou, hein, c'était pas <rire> <rire> Donc il y avait la mamie qu'on a vu tout à l'heure, Bah ça c'est son fils. Oh. Euh, L'infusion est ultra rapide, ça met 5 secondes. Il a mis l'eau et en fait là il sert déjà. Oh, comment il sert ah, C'est ah, pour regarder un peu le, les plantes encore. Euh... En fait, c'est pour répandre bien parce qu'en fait, le fond peut être euh, plus euh, infusé que euh, ce que tu m'as après. Donc, comme ça, tout le monde a à peu près le même. Euh... Pas de que c'est choisi. Non, vous m'avez prévenu. je suis un... Ah non, homme vertu en vous deux. Ah, C'était ouais. sous baril là ou pas La mère ça peut déplaire, mais... Euh... Un peu Le mot campagne, je Campagne. Campagne. Ouais. Campagne. Campagne. Tu connais les vertus Attends. Attends, il y a des vertus ou quoi euh... Bien sûr, bah tu vois, c'est pas surpris. truc. Ah, okay. Attends, ah, c'est ouais. ah, ah, tu pas de sucre, tu vois. C'est pas mal quoi. Ouais, bon petit goût. Franchement, c'est juste que, que, que ça, ça passe. Tu pas, pas de sucre, mais c'est aussi pour ça que c'est pas des sacs à merde et que moi j'en suis un. Voilà, on va. 8000 likes, tu viens dit Ta rue et ta visite, Guigui, c'est très sérieux. Non, si, si, si. Il a dit 8000 likes, il paye à tout le monde un restaurant de Kobe. La tournée pour le bœuf de Kobe, faut rejeter. 8000 likes. Déjà, tu vas payer le restaurant au Sky et là. Mais gros, il n'y a pas les likes sur ta vidéo. Qu'est-ce que tu me racontes T'as pas de buzz, gros parce que yes, pas encore attendez, on va faire un sondage. Yass a dit qu'il ramenait 99% des vues des vlogs. Qui est là pour Yass Qui est là pour lui, là T'as une grosse culture manga ou pas Ou t'as été attiré par le Japon par autre chose, un autre biais Que le manga, le truc un peu traditionnel. C'est d'abord manga animé, bien sûr. Ah, voilà. Tu regardes quoi comme animé animé bah je regarde les trucs qui en ce moment tu vois qu est ce que t'as un take qui va faire euh, réagir les commentaires moi je, je soutiens joël quand il dit des trucs alors j'ai pas écouté mais j'ai zappé un petit peu mais j'ai vu que tu parlais qui m'a réhante, tu vois je sais pas ta comparaison. Ah, à quoi si, si, si. si. Mais Kiméamante, c'est un des meilleurs Pour moi, euh, Tout le monde comprend. En fait, t'as un truc. Que que, ce que je maintiens, c'est que les gens disent ah non, il est ah, reparti sur monologue. Dragon Ball, c'est très bien. À une époque, ça a Alors, été le temps Par contre, je me dis aussi de ça. Ah oui, mais <rire> moi, ça, moi, je. Suis il pas a dit Dragon dit... Ball, s'est pelé hier. Oui, mais oui, c'est un peu ça, tu vois. Il a dit c'était fort à son époque, et après, derrière, les gens, ils sont arrivés. Dans l'absolu, Messi est plus fort que pelé. D'accord. Mais il a été bon à une époque. Tradition française, Tartory Albert. Est-ce on tenterait pas un truc français au Japon, Joël encore euh, Zach pardon encore une fois oh franchement en 10 jours on n'a jamais rien fait de poire poire ah, caramel ou ah. moi moi la poire je suis très intéressé ouais. <rire> voilà, Poire, caramel, il euh, euh, y a de la cannelle aussi dedans. Je crois. Okay. Ça c'est un peu. ça fait euh, deux ans un truc comme ah ça. Non. Un an c'est ça. ça vous avez non, vu... Avant, on a ouvert de rien du tout. Vraiment, il y avait rien. Et, et vous êtes déjà venu France pour le faire Ah oh non, moi j'étais déjà, je suis revenue en master, je travaillais sur la criminalité. Donc, euh, on Mais la non, sérieux Voilà, j'ai été diplômée. Au le Japon, le Japon, Japon Au Japon. C'est mon mémoire en japonais. vous avez des questions sur la criminalité au Japon, et on a une autre <rire> qui juste en Sérieux C'est génial. J'aime le citron, donc le citron leur grès. La citron est bonne. Ok bon, on va prendre la citron blanc, c'est la mode au Japon aussi beaucoup Tartements blanc. Moi ça me tente bien la rhubarbe c'est assez rare tu vois Et on va ajouter un chocolat et on est bon On fait les gourmands Joël il s'est une canette coca C'est coca ça Ouais c'est une imitation Pour se requinquer quoi J'étais cru chez Action à prendre des trucs en mode contrefaçon du dit quoi il se met lui Ah bah moi j'attends que vous me disiez ce que vous en pensez Ah bah là là... là Parce que... alors, concernant les mots... Citron, te... citron peut-être ah, ah ok tu Absolument je le... tu manges, tu ah, tu manges, tu manges, Mange, mange, tu Ah si c'est comme ça, je vais tout le temps boire comme ça... On dirait des pastèches Attends, je vais nourrir Oh, c'est moi la l'approche Ça c'est quoi ça Ça c'est pour moi. chocolat, citron... allons dans le direct Non merci, moi je vais juste goûter celui-là ah, J'en je hein, hum. bah, voulais pas, moi je voulais celle-là de, de toute façon donc tu ma prise donc... Euh... Désolé. Non mais tu es, mais es on en portale, partage. En T'inquiète, Je vais Non, reprendre. Entre amateurs de mmh. Ouais. C'est quoi ton anime préféré Mais qu'est-ce que t'as fait T'as mangé toute la garniture Non Mais toi ah, tu m'as donné juste de... De... de la pâte là. Ah, non c'est super bon. L'ISO-ST, l'anime... Ça m'aurait champou les mecs. Bobby Bob, GTO, La Trinité. Eh les gars, pendant que tu es en train de parler d'animer Asbin, c'est bon Ça me Asbin Qui veut goûter le site Non, es, c'est vrai. du coup, débrief de la pâtisserie. La gastronomie française. Les instrus. Euh... Elle est la plus puissante. Mais toi, on s'en fout de ton truc. On s'est vraiment exporté de partout. Dédicace à mes italiens, vous êtes partout dans le monde parce que votre gastronomie est plus facile à reproduire, mais vous nous, vous nous battrez jamais. je viens de Ah ouais bah, mais si ça danse. Il y a un petit rapport ça fait d'ici 6 la peste, c'est que si tu danses tout seul, c'était heureux mon pote. La France mon gars. Le Japon c'est bien, c'est bien, mais la France gastronomiquement parlant, effectivement. Toujours pas de pote Hugo Pas de pote, pas de buzz. J'ai l'impression qu'il est un peu forcé. Ouais. Ça c'est mon pote. Ouais, non. C'est un collègue. Moi C'est vrai Ouais, t'es mon gars. Moi je t'ai fait un compliment tout à l'heure sur les tweets. Viens la petite Viens là, viens là, viens là, Joël. C'est ça que c'est vraiment ton pote, Yas Non. On fait la petite photo C'est par caméra. Et en plus, ils sont mauvais. Ils sont mauvais Toi, t'es mon pote, toi. Toi, t'es mon gars sûr Allez, let's go On fait une photo Joël, je l'aime bien. Guigui, je l'aime bien. Yas, je l'aime bien. Hugo, je l'aime bien. Elias Je l'aime bien. Merci. Ça fait plaisir. Algato! Comment il ça, de ouf! On a pris des pochis à la feuille de chêne. C'est de saison. Ah bah ça se mange ça? Guigui nous a expliqué que, oui, que c'était fait de saison et que du coup c'était vraiment en ce moment. La feuille moment. se mange? Oui, la feuille se mange. On va goûter. Ça sent pas rien, moi, en fait. Je sais pas. Oula! La feuille, sent pas oh, ça rien. facile en tout cas à manger. Ah, je suis un gal, tu manges ouais, un arbre après ou? Tu tapes les espèces de racines, c'est pas bon. Enfin, ce n'est pas très bon, mais c'est que ça te les... C'est dur à séparer de la. Wesh! <rire> ah ouais, le. Ah voilà, c'est ça. Alors c'est comment, verdict? Franchement c'est un plaisir à manger. En vrai, en dehors de la vanne, je comprends l'apport de la feuille. Tu vois Celui-là je ouais. pas goûté ici. Hein. Après euh, en général c'est pas bon. mauvais. Fallait pas manger la feuille. C'est pas qu'il fallait pas. C'est que normalement bon tu, tu la manges pas mais euh... Black Non tu trolles. Non tu Je me disais sur la mais... feuille c'est quand même vachement <rire> meilleur. Attends, j'ai fait le comédien ça je comprends l'apport de la feuille. <rire> <rire> <rire> ah, je me sens rien. Ah, oh, ah, attends, attends, attends, il y a moi le troll. Et puis il y a lui qui habite depuis 6 ans, oui, euh, cette saison. il y, y a Non, c'est vrai, non, <rire> Ça, ça par ça, ça, contre, oui. oui. Mais il y a la feuille, il y a un transfert d'arôme tu vas voir. Tu ne manges pas de la feuille, mais c'est un goût ah. un peu particulier de ça. C'est un croquet de l'écorce. Il aurait pu, je veux dire, il aurait pu manger des racines et des cailloux. En plus vraiment, sans mentir, je fais même pas le bordel. Tout à l'heure quand j'ai dit que c'était l'eau des égouts... Euh... Ouais, bien sûr, mais je vais dire. <rire> mais j'avoue, j'ai failli, j'ai voulu creuser. j'ai ça, ça J'ai ouais. voulu creuser <rire> un bon J'ai morceau de C'est trop drôle. Mathéo, tu mets cette séquence, tu reçois pas tes sous. Oh, waouh. <rire> non, je rigole en vrai. Dans sa croix, avec la musique de... tour ouais, je dis dans Spectrum. <rire> Oh le tram japonais okay. On est où là est On est encore au Japon ou Osamutezuka. Oui. Osamutezuka ouais, ouais ouais ouais je viens d'abord. <rire> ça parle de manga et ça connaît pas le dieu du manga. C'est quoi euh, Auteur de Astro Boy, oh, ah, Boy. Astro Boy, ouais. le Roi Léo, Blackjack, tout ça. C'est ouais, lui ça. Le, le sensei de Toriyama et, et tous les autres. Hein. Et, et, et elle est connue pour quoi cette rue ben, En fait, il, habite dans, il habitait dans cette rue-là. D'accord C'est le premier à avoir fait une série d'animations euh... Par semaine avec un épisode par semaine. Okay. C'est là maintenant vous pouvez profiter chaque semaine de votre petit épisode, c'est grâce à lui. Premier. Merci. Avoir fait une série d'animations en couleur aussi. Ok. Euh, honteusement plagié par euh, Walt Disney pour euh, le Roi Lion. Il a fait un truc qui s'appelle le Roi Léo. Le <rire> héros il s'appelle Kimba. Simba dans le Roi Lion. Ah Et là, ouais Tu ah, ouais. sais que là les amis, vraiment il y a une vibe de fond. Vraiment Il y a une vibe de zinzin, mon Biggie. Ah oui. En vrai, l'avantage c'est que si tu viens pas t'installer là, ça fait une ordure de moi. Ouais. J'ai l'impression que vous parlez de les moi. Vu qu'il n'y a pas trop de poubelle ici, c'est. J'ai l'impression que vous parlez de moi, mais en fait, les gars, moi, je pars du principe que plus t'insultes quelqu'un, plus tu l'aimes. Plus tu l'aimes. Ah bah oui, bah. Moi, je t'aime bien. Ouais C'est pas une insulte, hein, c'est. Et moi, je pense vraiment que vous me kiffez, les gars. Ce que tu disais, c'est. Il y a et beaucoup de familles qui viennent ici. Voilà, c'est vraiment pour les femmes d'enceinte tout ça. Même ma femme, tu vois, quand on a, un, on a eu un bébé là il y a un an et trois mois, quand elle était enceinte, elle est venue et les moines, ils ont fait une prière, ils ont écrit des trucs sur euh, une sorte de truc qu'elle mettait sur son ventre. Je vois le bail. Et l'histoire, c'est qu'il y avait une ogresse ici qui mangeait les enfants et pour la punir, Bouddha lui a confisqué sa fille pour qu'elle comprenne la douleur que c'est que de perdre son enfant et pour se repentir elle est devenue déesse protectrice des enfants des femmes enceintes non mais il va aller jusqu'à voilà bah il rentrait chez lui mais on en profite genre on fuit ah bah trop tard il revient après on peut encore moi je te dis hein, c'est pas mal mine le moral viens mon pote ouais. on parlait toi justement on, on disait tous qu'on kiffait on trop a eu, on a eu partout de bar on cherchait partout, là. Joël oh tu as pris une photo avec Joël hein. Ah c'est un petit coucou <rire> Oh non Il a un plan pour samedi pour des drifts. Oh Avec oh. en plus un de ses potes qui m'aime bien. Donc la voiture c'est 5 places, donc peut-être 1, 2, 3... Bah Yas... Euh... Ah Ah c'est trop dommage. Ah. Non, on va dire, tu peux te balader, je te donnerai un quartier sympa pour okay, te balader. Ouais genre... Euh... En vrai 5 ça fait le conducteur et 4 enfin, ça... Ah parce qu'en fait... Lui, c'est pas lui qui conduit, c'est celui qui vous amène, il va vous emmener en voiture et après il a un pote à lui justement qui fait le drift, il pourra vous non mettre dans non, la voiture pour faire du drift. C'est une, une On va terminer la série de vlogs avec un, un vlog Alex qui sera dans la vie. voiture à une main en train de drifter comme ça là. Ah là là, là, là moi j'ai hein Non, là franchement, l'ambiance, tu pas se tp à samedi là, C'est le mec, <rire> j'ai trop hâte. Hein. On arrive avec les boulots donc c'est ça qui est sympa là ce que vous allez voir, c'est qu'on est dans un petit quartier tranquille et tout et en fait là en deux minutes on sera dans un gros quartier dans très animé, c'est Dimanche on oh, va drifter. Ah, ça, ça y est, ça t'a marqué ça. Ah, t'es content Je suis toujours content. Alhamdoulilah. Bah, non Bah, comment ça, on a fait de c'était tout beau. Bah oui, C'est pas cher. C'est quoi cette, cette boutique, moins 80% là Bah, je sais pas, mais. T'en pour rien Ça, ça. La petite chemise plus le t-shirt 25 euros Ça va et ça franchement. Tu plusieurs couleurs ça c'est ce qu'il y a en fait mais juste meilleur. en bas, il y a noir, il y avait bleu, il y avait bleu, bleu, oh, bleu. Moi, moi je vais en acheter hein. Moi je avec du burberry, non, non, non, tu sais des gorets. Ouais, il y a des, des trucs pas, de pas cher. Tu as vu des réalités là, c'est plus fur. mon barburie Montclair. Tu vas faire un petit dos Avec les chaussures et tout ça, match. Non, en vrai, ça se voit tu la mode japonaise t'inspire beaucoup là. Ah non, mais je kiffe. Franchement, un petit flow là. Je t'ai dit. Là, il devient un vrai japonais hein. Tout ce que vous voulez acheter, bah c'est ici. Incroyable, il y, a, il y a de tout, il y a un très grand centre commercial, il y a la plus grande boutique d'animé au monde, animé-manga, il y a les plus grosses boutiques de, euh, aussi d'électronique, il y a vraiment de tout et là c'est la rue principale, Ah oh oui World. beaucoup de Game Center, c'est un quartier où on vient s'amuser. Bon. Contrairement ouais. à, tu vois, celui, à Shinjuku, ça va être euh, très touristique parce qu'en fait il y a des endroits à voir, à faire des photos. Ici c'est vraiment pour s'amuser, il n'y a pas forcément de photos à prendre, tu vois, d'endroits de, iconiques. Mais ah. par contre, tu vois, c'est une bonne ambiance, c'est moi mon préféré parmi les trois gros quartiers euh, à l'ouest de Tokyo. Viens comme on est énervé et après, elle va tout droit, et elle arrive ici. J'ai vu dans un commentaire sur YouTube, il y a un mec qui voulait me goumer, mais à la place de Joël. Elle euh, Sunshine City. Quoi Je vais te balayer. Ikebukuro, au euh, moins, on m'en avait parlé qu'avec le centre de commerci commercial de Payo Jarod, mais là, apparemment. Il a de nous emmener au pire endroit. Et il nous a à Créteil Soleil. Non, mais là, vraiment. Bien. <rire> il y a Lou juste à gauche, on va aller la chercher. Et dédicace à elle, elle habite également à Tokyo depuis quelques mois. Et je lui ai dit, viens, on se capte, et tout ça, machin, on se balade. Donc là, il y a Guigui qui va bientôt nous laisser ici et on va reprendre avec clous. Nous avons récupéré avec nous Madame Loupiotte. Bonjour Bonjour Comment vas-tu Bah écoute ça va, euh, une belle journée, hier il a fou des corps de jours d'avant aussi. Ouais. Donc là je suis contente, il fait beau. Là bah, on euh... est dans un quartier que t'aimes bien ou pas Bah il fait beaucoup, c'est cool quand tu veux faire du shopping. Après quand t'as pas trop de thunes et que t'as pas trop envie de dépenser, je pense pas que ce soit le meilleur quartier mais là. Euh... Ah mais si y'a que des mecs riches comme hier, ça, donc euh, <rire> ça, ça dépense ça. Hein. Bah regarde, c'est ouais, il il a c'est le seul à avoir acheté des trucs. Et le fils du soleil le vent, ça, ça oui, est ouais. Là je suis japonais là, là je suis Oh bon là là là Tu sais que tu viens un compliment sur truc qui vient. Il est trop heureux Donc, tu viens de non, ah oui, alors, Il vient de l'acheter! Non, il vient de l'acheter! Je te <rire> jure! Oui, ça fait un peu genre kimono et tout, c'est un peu. Ouais, ah, euh, c'est cool, c'est cool! J'ai des potes un peu grands et tout, et quand tu vas dans des magasins, genre je sais pas si vous avez déjà fait un Second Street ou ce Lost ouais, ouais, magasin, des ouais. magasins de seconde main un peu. Moi je kiffe, trop, cool. je kiffe trop ça, moi. C'est archi cool, tu trouves des trucs super cool, mais quand t'es un peu grand, c'est une galère. C'est vrai que les tailles. Même moi, tu vois, même moi pour une meuf, je suis pas. Vas-y, je suis pas. Quand on est allé chercher des cosplays pour Joël, ça a été compliqué. c'est quand même déjà un Petit, un peu court un petit... Pas de ça poubelle et rue propre. Vous avez un truc acheté. C est, c est, c est... Et ah si, ouais, les Japonais prennent tout le temps un sac en plastique, un petit sac en plastique dans leur sac, comme ça s'ils ont besoin de jeter un mouchoir ah, un truc okay. comme ça, pour ça, le mettre dans leur sac, c'est propre, mais c'est pas super pratique tout le temps. Quoi. En ouais, vrai, il y a et des poubelles partout, il ouais. y a des poubelles partout. Des donc, combini, donc, ouais. par ouais, extension. Présentez. Euh, du coup je m'appelle Lou, aussi euh, Lou Piot, euh, sur les réseaux sociaux J'ai J'étudie pendant un an au Japon ouais. et je joue énormément à Valorant notamment C'est ça Et aussi au Japon, beaucoup beaucoup beaucoup Et euh, voilà c'est un plaisir d'être là et puis j'espère que vous allez kiffer C'est vrai tu te régales au Japon Je me régale de fou, je suis venue un petit peu en bandeuse du Japon si tu peux me permettre Et vivre ici ça fait quand même prendre quand même un peu de distance par rapport à ce que c'est ouais. les animés, la pop culture Tu vois ce que, que t'as plein d'étoiles dans les yeux quand t'arrives au Japon Carrément. et que tu visites et... La politesse des gens et tout ça, ça change pas, tu vois. Évidemment, quand enfin, tu habites ici, mais tu te rends compte qu'il y a quand même une petite différence entre habiter ici et, et faire un voyage, je pense, comme c'est dans tous les pays. Mais au Japon, c'est quand même différent parce que quand tu veux te faire des potes, etc., c'est pas, euh, pas le truc le plus facile quand même. Je suis grave ça. jaloux quand même parce que moi, ma, mon, ma séquence, euh, mon échange scolaire, je l'avais fait à Liège en Belgique. <rire> Oh, le dépaysement max! Les liégeois, j'ai raconte vous, hein, mais. <rire> t'as fait quoi du coup? Bah, J'allais à un cours tous les deux semaines. <rire> Dans un an, t'as fait ça? Oui, oui, j'étais misérable, c'était pourri. Et j'ai dû rattraper le semestre après en France avec les gens qui venaient faire l'échange en France. Tranquille, chacun son parcours. Hein. C'était particulier. Ok, Mais bah écoute, je voulais quand même que tu vois, on puisse t'introduire un peu avec tranquille. les gens et qu'on va t'ajouter un peu à la vibe. Là, on va aller jouer, qu'on va aller taffer Joël. Je veux que tu tapes Joël. Mais tu veux que je tape je... Joël? Je connais aucun de ces jeux. Je regarde les machines! Cette machine est plus vieille que moi, j'ai aucune C'est vrai, c'est vrai. Mais Joël, il a comme particularité d'être nul à tous les jeux. Donc je suis sûr que je veux que tu l'éteignes comme ça. Je suis une tu me fais un petit séminaire. Voilà, voilà, on va faire ça. On va speedrun, vas-y, let's go. Tu éteins Joël et ça, c'est le divertissement. Let's go, let's go. Let's go. T'as pas perdu une seule seconde. Attends, tu joues contre Joël là Ouais. En fait, moi je suis très nul, mais je gagne tout le temps normalement. Ah ouais? Donc, on va voir. <rire> vas attends, tu vas y hey, faire. C'est un mec qui fait du sport ou pas lui? Je, <rire> je croyais qu'il faisait du sport. Mais attends, tu l'as ratatiné là. T'as vu comment je joue? Ouais, regarde. Et Alex, attends, il a fait des losers. Il comprend pas. Non, tu me gameplay, me Samuel, il a filmé son gameplay, il a fait que t'as pas de choses. Ben lui, il joue plus que moi. Ah, franchement tu verras le montage frérot mais vraiment il a pu s'en emporter le bouton ça marche un puis pu de partout un puis de partout ça bah, marche Mario ça m'avait l'air grave plus facile en vrai hein c c close c'était close de zinzin regarde guette l'avoir de vie les restes ah, ah, ouais. c'était close de zinzin l'homme le plus aigri de France Non je me suis <rire> <a cassé. rire> oui, mais ça casse les a Ah il... mais là ça y est on va le perdre mais mais bah, là, là il va être aigri pendant toute la soirée Ah oui je pense Double chaos Double KO ça va ça va par là ça va Mais là on commence à mettre des gardes, on commence à comprendre tu vois Ça devient très très serré Oh elle, elle apparaît La vie là devient très très serrée aïe, aïe, aïe. Attention Mais tu sais qu'elle commence à mettre des gardes, des trucs énervés Attention ah, Attention oh ah, Attention ah, que attention. Que les... <rire> attention Allez mon gars allez. Attention oh oh ah, Ça va être le dernier coup Attention <rire> Non bien Oui ah, Non Le dernier coup Merci c'est c'est c'est c'est ça la Ça va Moi j'ai pas de soucis Je t'ai éteint Un hp dans la barre de vie, je t'ai éteint T'as pas d'argent toi c'est ça Tu peux pas jouer Non j'ai pas d'argent <rire> Poum pièce Merci. Aïe Merci papa on dit hein Merci papa voilà ouais, Parce qu'il nous regarde jouer, il a trop envie de jouer, ouais. il n'ose pas Oh bah... Tu là J'ai perdu l'argent d'Ichiban parce que j'ai mis la pièce, ça marche pas Et donc là, juste si on résume ce qui se passe Ichiban, c'est qu'en fait tu payes Yas pour l'humilier Ouais, bah Joël j'ai fait pareil hein. ah. Pour la journée mon roi Guigui ouais, c'est cool, bah ça fait plaisir J'ai forgé hein, pour... un lien fort avec toi <rire> Comme avec Joël, viens là Joël bah, Joël, j'ai un lien un peu euh, compliqué ouais. avec lui Ouais mais la prochaine fois on va devoir... Euh... S'expliquer Ouais, C'est précis, les fêtes de suite là, c'était chaud Hey, merci pour la visite. Hey, les amis, quand Alex m'a dit il y a deux heures de rush, j'ai dit on va laisser Shimo Kitazawa pour un prochain vlog parce qu'au bout d'un moment, je ne peux pas vous sortir les trucs de 6 heures. Donc ça nous fera une journée en plus à Tokyo avec un joli quartier à aller voir. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Merci à Guigui de nous avoir accepté, bah, de nous avoir accompagné. C'était un plaisir. C'était vraiment énervé. Merci Joël. Ouais, bah merci, tu mais je reviendrai. Mais comment est il aigri. est aigri C'est même le plus oh aigri de C'est bon, tu forces à tourner une gueule. Ce qu'il me quand même, c'est qu'il rentre avec ses criquets dans son sac, ses vieux bah, trucs de merde. <rire> ça, ça me tue. Vous avez vos vieux truc Bye. de merde. Toujours. Merci à Lou. Elle nous accompagne. Maintenant, on va Merci passer la Louis. soirée ensemble. Ça fait plaisir. J'espère que vous avez passé un bon moment. Et on vous souhaite une bonne fin de vidéo. Salut. Ciao, ciao.